Nous avions sur ces, cette fiche d'exercice des situations de proportionnalité. C'est-à-dire que par exemple ici, j'ai trois articles qui coûtent 7 euros. Six articles, et bien six articles, ça va coûter deux fois plus que 7 euros. Ça donne 14 euros. Deux fois 7 euros. Si j'ai trois objets qui pèsent 25 kilos, 12 objets, 12 objets, c'est combien de fois 3 objets C'est 4 fois 3 objets. Ça va donc peser 4 fois 25 kilos. 100 kg. 8 kg coûte 6,30 euros. 40 kg. 40 kg, c'est 5 fois 8 kg. Donc, ça va coûter 5 fois 6,30 et 5 x 6, 30, ça donne 31,50 euros. Évidemment, je pose mon opération. Et évidemment aussi, si je suis, euh, si je vais au marché par exemple, on peut me faire une offre particulière. Mais là, ici, dans ce genre de problème, on ne s'occupe pas, euh, voilà, des situations où on va nous faire euh, des offres particulières. On cherche euh, simplement. Combien de fois Là, par exemple, 40 kg, je, je dois trouver un lien entre 8 kg et 40 kg, effectivement, c'est 5 fois plus, donc ça va coûter 5 fois plus cher. Ici, j'ai des petits cubes 24 qui sont empilés, c'est-à-dire qui forment une pile, qui sont les uns au-dessus des autres, et cette pile, elle fait 27 cm3 de haut. Et on me demande pour 4 cubes, et eh bien 4 cubes, c'est 6 fois moins que ces 24 cubes. Je prends ces 24 et je les divise par 6. 24, je divise par 6. et ben Du coup, la hauteur, elle va être divisée aussi par 6 et 27 divisé par 6. Quand je pose mon opération, je trouve 4,5. Là, j'ai vu un lot de 7 objets, 9 euros et 8 objets, 13,50. Et combien il y a d'objets avec 22,50 euros Là aussi, c'est plus un problème de maths qu'un problème de la vie quotidienne. Je dois me rendre compte que, 9,13 euros. Ah, tiens, ça donne pile 22,50. Il faut que je trouve des liens entre ces différents nombres. 9 et 13,50, ça donne 22,50 euros. Ça va donc me permettre d'acheter 8 plus 7 objets. 8 plus 7 objets, ça en fait 15. Maintenant, j'ai des verres. 4 verres qui font 0,72 litres. Bon, très bien. Et on me demande pour 6 verres. Alors là aussi, je vais réfléchir comment je peux passer de 4 à 6. Eh ben, de 4 verts, je divise en 2, ça m'en donne 2. Donc 2 fois moins que 0,72, à 0,36. Et 6 verts, eh ben, je vais faire 4 verts plus 2 verts. 0,72 plus 0,36, là aussi, je ne me trompe pas dans mon opération, je la pose correctement et je trouve 1,08. J'aurais pu faire aussi 2 verts fois 3, et donc 0,36 fois 3. Robinet qui fuit, qui laisse échapper 2,4 litres d'eau en 7 heures. Et on me demande pour 17,5 heures. Là encore, il faut que je trouve un lien entre 7 et 17,5. Et bien, 7 heures, je peux multiplier par 2, ça fait 14 heures. Donc, au lieu de 2,4, 2 fois plus 4,8. Et puis, 3,5, c'est la moitié de 7. Et ben du coup, il aura fui la moitié de 2,4, ça donne 1,2. Et alors 14h plus 3h50, 3h30, ça donne pile 17h30. Et, et donc, je vais ajouter 4,8 et 1,2. Et si je ne me suis pas trompée dans mon opération, je vais trouver 6. Attention à bien poser la virgule et à bien regarder les retenues. Ensuite, alors, ensuite, on a encore une fuite. Ça C'est une chambre à air, donc un truc qu'on met dans les roues de vélo. Qui laisse échapper 6,2 mm3 en 5 minutes, en 35 minutes, ben 35 minutes c'est 7 fois plus, elle va laisser échapper 7 fois plus que 6,2. 7 fois plus que 6,2, quand je tombe, je pose mon opération, je trouve 43,4. Que ce soit des mm3 ou n'importe quoi d'autre, en fait, euh, c'est pas gênant, ne restez pas bloqué par ça. Ce qui est important, c'est quel calcul je fais. Et alors dernièrement, un bébé qui pèse 3,7 kg à 1 mois, à 2 mois, est-ce qu'il va faire deux fois plus, c'est-à-dire 7,4 kg Vous imaginez ce que c'est que 7,4 kg pour un bébé de deux mois Et puis après 10 mois, on est dix fois plus que 1 mois. 3,7 x 10, ça fait 37 kg. Vous pesez combien vous Est-ce que vous imaginez qu'un bébé de 10 mois, ça va peser 37 kg eh bien non, parce que justement, là, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Ce n'est pas parce qu'à un mois, on fait 3,7 kg qu'à 10 mois, on va faire 10 fois plus. » on n'est pas dans une situation de proportionnalité. Comme l'avait dit un élève une fois, quand on est dans des situations de la vie courante, en fait, euh, on est rarement dans des situations de proportionnalité. Donc, ce n'est pas parce que c'est un problème de maths que vous êtes obligé de donner une réponse aberrante. Et donc, là, la, réponse, la seule réponse qu'on peut donner, c'est on ne peut pas répondre, car on ne peut pas savoir combien pèsera un bébé simplement en fonction de son poids de naissance. Ce n'est pas une situation de proportionnalité.